où la violence la violence domestique peuvent être impliqués durant euh, euh, des périodes aussi intenses il serait fortement recommandé avoir recours à la méditation et à la relaxation mardi et mercredi la lune sera dans scorpion votre cinquième maison c'est votre maison des amours des plaisirs et des loisirs ainsi que de la créativité qui fera une alliance avec votre spiritualité et votre ouverture d'esprit pour rendre toutes vos interactions avec les autres et en général tout ce que vous entreprendrez durant cette période pleine de succès, de créativité, de beauté et d'élégance. Même vos communications verbales et écrites en profiteront. Une très belle vitalité vous habitera et vous n'hésiterez pas à utiliser le charme que les énergies vous offrent durant cette période dans vos négociations et dans vos discussions. Mais je dois vous avertir que vous pourriez avoir tendance à prendre des décisions émotionnelles hâtivement, ce qui n'est pas du tout conseillé. Profitez de cette période et essayez de ne pas vous-même causer des perturbations. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre sixième maison. Fini le plaisir et vous vous rendrez compte que vous auriez négligé quelques tâches qui seraient maintenant accumulées. Vous aurez recours à votre méthodisme, votre détermination et endurance pour pouvoir accomplir tout ce qui traînait de vos tâches et vous y réussirez. Vous exercerez vos fonctions et vos responsabilités avec beaucoup de soin et de patience. Ne négligez, pas, euh, pardon, ne négligez pas par contre les responsabilités partagées et ne laissez rien tomber entre deux chaises. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Capricorne, votre septième maison. Un événement récent ou un souvenir douloureux. Passer pourrait refaire surface soit dans vos pensées ou dans les pensées de votre partenaire, ce qui pourrait ramener quelques colères frémissantes à la surface, une colère émotionnelle qui pourrait également être ressentie physiquement. C'est pour cela que vous devriez faire attention dans vos activités physiques en, vous, en faisant par exemple. En faisant votre sport ou en conduisant ou en cuisinant ou euh, aussi en utilisant les euh, objets pointus ou même le feu. La clé serait de gérer cette colère et libérer vos frustrations d'une manière contrôlée. Vous pourriez être la personne qui, qui initie cette situation. Alors essayez de ne pas être trop défensive